Bonjour les amis, nous sommes le 11 juillet 2021 et si vous regardez le graphique du Dax sur le 4 heures, donc graphique que j'ai ici devant moi eh bien nous constatons que depuis le mois de mai donc le 20 mai où le marché est arrivé ici en bas où il était à peu près à 15 000 donc sur, sur ce, cette mèche ici eh bien le marché a monté et il est resté dans un range ici jusque maintenant. Donc nous sommes le, le dimanche 11, 11 juillet et vous voyez comment le marché a évolué. Donc vous voyez qu'on peut déterminer facilement des ranges donc des niveaux, vous pouvez tracer les niveaux et voir à quel moment il y a des opportunités pour rentrer dans le marché. <coughs> Pardon. Donc ce qui se passe à ce moment-là c'est que vous devez arriver à déterminer ces points-là donc tracer les supports et les résistances comme je vous explique dans ma formation et euh, vous trouverez à ce moment-là des opportunités extrêmement intéressantes donc le matin euh, de certains jours souvent pour prendre le marché dans un sens ou dans l'autre. Bien sûr il faut arriver à détecter ces signaux-là c'est ce que je vous explique donc dans mes formations, dans ma formation Scalping vous verrez comment rentrer de manière optimale et avoir un maximum de chances d'avoir le point d'entrée. Parfois vous allez devoir vous y reprendre à 2-3 fois, vous allez parfois perdre quelques euros mais c'est pour en contrepartie gagner des centaines d'euros voire des milliers d'euros si vous avez un capital suffisant. Donc vous pouvez arriver à gagner sur une journée parfois plusieurs pourcents de votre capital si vous arrivez à prendre ces points d'entrée de manière optimale. Ça veut dire que vous déterminez à ce moment-là, vous arrivez à voir des points où le marché s'est retourné. Donc bien sûr ce n'est pas toujours idéalement, euh, idéalement euh, aligné comme ça tout au long, parfois vous avez le marché qui se retourne plus vite mais vous arriverez donc à déterminer qu'il y a des points. Vous tracez des lignes à ce moment-là donc qui sont des résistances et des supports et ça vous permettra à ce moment-là lorsque le marché arrive sur un point comme ça d'essayer de prendre ce point-là. Et les signaux qui vous permettent avec une grande probabilité de réussite de prendre le point d'entrée idéal pour aller faire plusieurs centaines de points eh bien c'est ça qui est important d'apprendre. À ce moment-là donc vous voyez très souvent le marché se retourne à ces niveaux qu'on arrive à déterminer et parfois il les casse. Donc comme c'est arrivé la semaine passée donc il les casse, il a cassé ici. Moi j'attendais ici un point de retournement pour partir et bon j'essayais de reprendre ce point, je ne l'ai pas eu forcément puisque le marché est allé beaucoup plus bas. Donc il est descendu ici sur les 15300 donc ici 15300. Et puis il est reparti et là on a fait une, une journée fantastique donc fin de cette semaine. Donc à ce moment-là lorsque vous arrivez à détecter ces points-là et eh bien là c'est bingo, vous pouvez y aller, vous mettez un, un effet de levier important et vous pouvez vous faire 10% de votre capital sur une journée, sur un ou deux jours. Donc ce mouvement-là, il s'est d'abord arrêté ici en fin de journée et puis le lendemain il a repris pour aller faire ça. Et au total, c'était 400 points. Vous imaginez 400 points Bon, à 1, euro, à 1 euro le point, ça vous fait 400 euros. À 10 euros le point, ça vous fait 4000 euros sur deux jours. Vous voyez Donc, tout l'intérêt d'avoir une bonne méthode de trading, il y a une méthode de scalping qui vous permet donc de détecter ça, c'est de pouvoir profiter de mouvements comme ça. Et vous voyez, ça fait depuis le mois de mai que vous avez des opportunités comme ça. Vous vous spécialisez sur un marché comme le DEX. Et vous, vous avez des mouvements fantastiques comme cela. Donc on a des mouvements qui font euh, 200-300 points et puis vous avez des mouvements de, de 400 points, on a eu des, une période où on avait des mouvements de 600 points. Donc à ce moment-là c'est parce que vous pouvez en plus vous y reprendre à plusieurs fois, vous pouvez prendre des gains et puis quand vous avez une opportunité, parfois le marché redescend un petit peu et vous reprenez ici plusieurs positions, vous mettez rapidement un stop loss de manière à protéger votre position et là vous gagnez, vous pouvez plusieurs fois gagner. Parce que ce n'est pas parce que vous avez une amplitude totale de 400 points que vous ne pouvez pas faire plus que 400 points. Donc si le marché fait ça, puis il redescend un petit peu, il fait ça, il redescend un petit peu, il fait ça, il... Ben vous pouvez prendre dans un sens et dans l'autre. Une fois que vous avez une maîtrise du scalping parfaite eh bien vous pouvez gagner bien plus que l'amplitude qui apparaît sur le 4 heures. Donc si on va voir sur des unités de temps plus faibles et eh bien vous allez voir que vous avez des mouvements comme ça qui vous permettent donc de détecter ça sur des unités de temps beaucoup plus petites. Et ça vous permet de gagner beaucoup plus encore qu'en laissant courir vos positions. Donc si vous êtes devant vos écrans et eh bien vous pouvez à ce moment-là gagner beaucoup plus encore lorsque vous avez des mouvements avec des amplitudes comme ça. Si vous avez une amplitude, un mouvement de 400 points sur une journée eh bien vous arrivez parfois à faire le double. Donc c'est là tout l'intérêt d'avoir une méthode de trading qui vous permette de comprendre ça, de détecter les points d'entrée et à ce moment-là eh vous allez faire un carton sur les marchés rien qu'en vous spécialisant sur un marché comme le DAX. Donc comprenez bien que le trading c'est de la pratique, c'est des méthodes qui vous permettront donc de gagner tous les jours même lorsque vous avez une petite amplitude. Si vous faites du scalping et eh bien vous allez pouvoir gagner sur des marchés comme ça. Vous avez des techniques comme celles que j'enseigne qui vous permettent de gagner même avec une amplitude de, de 20 points seulement. Donc il faut arriver à détecter quel est le range du marché. Donc avec certains indicateurs vous avez maintenant possibilité de détecter où prendre le trade et savoir avec une, une probabilité très grande si l'amplitude va être forte ou l'amplitude va être faible. Donc moi je sais que vous avez des indicateurs comme ça, je les connais, je vous les donne dans mes formations. Je vous donne donc toutes ces informations-là et ça va vous permettre de devenir réellement un bon trader performant et arriver à gagner énormément d'argent dans les prochaines années si vous vous mettez sérieusement à apprendre le trading. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles.